notre tradition, nous allons commencer à l'heure et je vais passer la parole à Catherine. Euh, alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc, dans notre webinaire Baromètre 2021. Euh, je me présente, Catherine Zamora Barbosa, je travaille dans l'équipe Film Marketing Europe du Sud pour OutSuite et j'ai la joie de co-animer ce webinaire avec Yann Bourvenec. Yann, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Catherine. Euh, Yann Gourvenek, je suis dirigeant et fondateur de Visionary Marketing. Et ce webinaire est très important pour nous parce qu'il il a été lancé en fait au tout début de Visionary Marketing et au tout début de l'arrivée de suite en France, d'ailleurs en, en 2014. Et donc c'est un peu notre, notre petit chouchou. Voilà. Aujourd'hui, on va passer une heure ensemble, ça va être assez rapide. On va faire une introduction euh, euh, très courte et très succincte sur euh, pourquoi le baromètre, qu'est-ce que le baromètre, qui est outsuite et qui est Visionary Marketing. On passera après un peu plus de temps dans le vif du sujet avec les résultats du baromètre. Yann va nous les présenter et on aura une, question de, une session de questions-réponses à la fin de notre journée. Si vous avez envie de réagir, poser des questions, faire des commentaires, partager nos slides, vous pouvez utiliser le hashtag outbaromètre en taguant Yann, Visionary Marketing, OutSuite et moi-même. Et on vous répondra à la fin du webinaire ou pendant, pendant la session également. On arrive à tweeter en même temps qu'on parle, ce qui n'est pas simple. mais. Et on y arrive. Slide suivante. Alors oui, pardon, excuse-moi. Alors très rapidement, je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez déjà, mais Suite, c'est une, une plateforme de gestion des réseaux sociaux qui a été créée en 2008 par Ryan Holmes au Canada, à Vancouver. On a aujourd'hui plus de 18 millions d'utilisateurs. On parle d'auto-entrepreneurs, de, de micro-entreprises et de gros groupes également. Et on a plus de 1000 employés à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord, euh, en Europe ou même en Australie. Quelques mots sur le baromètre des médias sociaux. Donc, Comme Yann l'a dit juste avant, euh, le baromètre a été créé en 2015, euh, de mémoire. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît Yann Et donc, on essaye, à travers ce baromètre, d'analyser la maturité sociale des organisations en France. Euh, on a pas mal de données à l'international, on sait un peu comment les entreprises dans le monde et dans les pays anglo-saxons utilisent les réseaux sociaux, mais on voulait vraiment suivre, analyser l'évolution de la maturité sociale pour les entreprises françaises et les comparer au benchmark international en répondant aux questions pourquoi elles sont sur les réseaux sociaux, que font-elles sur les réseaux sociaux, comment elles sont organisées, quels sont les défis et les challenges auxquels elles font face. Et on essaye également de répondre, à, plutôt analyser, voir quelle est la place de l'employé advocacy, du social selling, de la publicité sur les réseaux sociaux dans, cette, dans ce, dans ce monde-là. Et on essaye de les comparer en fonction de, des, des tailles des entreprises, des secteurs d'activité et des différences entre les pays, que ce soit en Europe ou euh, en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on n'a qu'une heure ensemble, comme, comme on a pu le dire auparavant. Donc, ça va être assez rapide. On va présenter une vue d'ensemble des résultats. Mais si vous voulez vraiment avoir le détail et avoir également l'avis de nos experts, n'hésitez pas à télécharger le rapport qui est en ligne et Tiffaine va nous le partager dans le chat maintenant. Et je vais laisser la parole maintenant à Yann pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Catherine. Nous sommes... Dans les temps, il est 11h05, donc nous avons un petit peu plus de 25 minutes pour commenter les résultats de cette étude. Donc, Ce que je vous propose, c'est de, de, de les voir ici. Alors, bien entendu, c'est une, une restitution qui est simplifiée par rapport au rapport que, dont Tiffany nous a mis le lien dans le chat que vous pouvez télécharger, qui est un rapport assez conséquent. On a même été plus loin cette année puisqu'on vous a mis carrément les, les résultats bruts en fichier Excel. On pouvait tout télécharger et vous pouvez refaire les calculs, si vous voulez, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Cette année, c'est une, une étude qui est encore plus intéressante, je pense, que les années précédentes, parce qu'on a étoffé les, les champs de recherche. Euh, les années précédentes, on se focalisait surtout sur les enjeux des médias sociaux, les enjeux stratégiques des médias sociaux dans les entreprises. Et Cette année, on a élargi ce champ à trois autres sujets. D'abord, la publicité sur les médias sociaux dont on a pressenti, c'était notre hypothèse, que euh, cette publicité devenait essentielle dans l'usage des médias sociaux dans les entreprises vous verrez qu'on ne s'est pas tellement trompé, que les programmes sur les programmes d'employés ambassadeurs aussi, de deuxième champ euh, d'extension de, de, ce, de ce baromètre. Et là aussi, on n'a pas été déçu euh, du, du résultat. Et puis, pour faire plaisir à notre ami Loïc Simon, qui est présent dans ce webinaire, le social selling dont on sait l'importance aujourd'hui. Et on verra, ce n'est pas euh, négligeable parce que, l'utilisation des médias sociaux a beaucoup évolué au fil du temps. Et c'était peut-être un des enseignements principaux de ce webinaire, de ce, de ce baromètre de cette année. Alors, un peu de méthodologie, je ne vais pas vous casser trop les pieds avec ça. Simplement pour vous dire qu'on a interviewé beaucoup de répondants. En plus, on a fait du tri à l'intérieur de ces répondants donc ça nous a permis d'équilibrer les réponses et les échantillons alors on ne cherche pas la représentativité hein, bien entendu mais ici on parle de B2B, donc 422 répondants en B2B c'est quelque chose de très, de très, comment dire, de très remarquable, hein, c'est assez rare et surtout ce qui est très important c'est la qualité de l'échantillon puisque ici on a, vous le voyez à gauche, essentiellement des personnes qui sont responsables voire même entièrement responsable de la stratégie des médias sociaux. Donc ici on parle des, des médias sociaux tels qu'ils sont vus par les gens qui sont chargés de les mettre en œuvre et non pas simplement par des participants. Des secteurs d'activité variables, des tailles de secteurs assez équilibrées. bon ici pour cette restitution on ne va pas trop rentrer dans ce détail là mais dans le rapport vous avez des analyses avec des tris croisés dans tous les sens sur les tailles, sur les secteurs, sur les etc. Et aussi en comparaison avec certains pays ici vous en verrez quelques quelques idées simplement euh, quelques, assez euh, assez succinctes. Quatre enseignements principaux. Le premier la maturité. C'était quelque chose qui commençait à chauffer déjà depuis de nombreuses années. On voyait au fur et à mesure des baromètres une maturité des médias sociaux euh, qui se euh, comment dire qui se développait. Mais cette fois-ci on voit véritablement une progression, euh, au moins dans le déclaratif, hein, parce qu'on est dans un questionnaire, donc c'est du déclaratif. Ce qui est amusant dans le rapport, c'est que vous verrez aussi les avis des experts, et les experts n'ont pas toujours, toujours d'accord avec le déclaratif, et ça vous permettra de nuancer un peu. Deuxième enseignement, nous quittons définitivement les médias sociaux utilisés dans un but de communication pour aller se rapprocher du terrain. Se rapprocher du terrain, que ce soit en B2B vers le social selling, ou aussi pour les médias sociaux comme apport de vente ou de lead dans le mass market, que ce soit en B2B ou en B2C. Troisième enseignement, le déclin de la portée des messages non payants. Je pense que tous ceux qui sont présents ici dans ce webinaire et que je vois arriver finalement, ils ne sont pas allés à la plage et on les remercie, eh bien, savent que le, ce qu'on appelle l'organic reach dans, le, dans cet horrible jargon, donc la portée naturelle des messages sur les médias sociaux est en baisse constante, et que finalement tout cela a généré toute une économie autour de la publicité sur les médias sociaux, ce n'est pas négligeable, c'est devenu un élément fondamental, ce n'est pas nouveau, nouveau hein ça date des années 2011-2012, mais c'est devenu quelque chose de fondamental. Enseignement numéro 4, donc l'essor justement de ces social ads qui viennent contrebalancer la perte de l'organic reach. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, on est toujours dans les temps, et je vais essayer, une fois n'est pas coutume, de ne pas parler trop. Premier, premier euh, comment dire, champ d'études sur ce baromètre, les usages, les enjeux, les défis. Alors, Premièrement, ici, on a orienté notre recherche de façon un peu différente des années précédentes. On, au lieu de demander si tout le monde utilisait Facebook, ce qui n'avait finalement plus grand intérêt, puisqu'on le sait, toutes les entreprises utilisent Facebook. Mais ici, on a essayé de savoir quels étaient les trois principaux médias sociaux qu'on considérait comme les plus efficaces. Et là, du coup, on, les, les cartes sont rebelottées. Est-ce qu'on voit principalement Ici, c'est tout mélangé. Donc, si vous voulez voir les résultats plus précis, vous les aurez dans le rapport. On voit Instagram très nettement passer Facebook. Et troisième, en troisième place, on voit LinkedIn qui, qui prend une place prépondérante. Twitter passe derrière. Et si on regarde en B2B, alors là, LinkedIn règne en maître incontesté. Ce n'est pas véritablement surprenant, mais ici, on arrive à le mesurer et avoir véritablement les autres, les autres plateformes qui sont largement derrière, si on, si on accepte YouTube. Ce qu'on peut remarquer également, c'est l'essor très récent et très spectaculaire d'une plateforme comme TikTok. Vous avez vu, ils sont, ils sont même sponsors de l'Euro 2021. Donc, ça devient quand même des, des acteurs qui sont majeurs. Puis, par contre, qui a réussi justement à sauter par-dessus Snapchat, qui finalement n'a pas réussi à trouver sa place. Dans les focus groups qu'on a menés, on en a mené beaucoup, on en a mené quatre. On a eu près de, de je dirais, pas loin d'une centaine de participants sur la totalité des focus groupes. C'est assez remarquable. À la fois des influenceurs, mais aussi des entreprises. Eh bien, euh, on remarque, pour simplifier, que les entreprises ont du mal à s'adapter à ces nouveaux langages, elles essayent, et bien entendu, il y a des nuances à apporter en fonction du secteur, et notamment de l'orientation B2B ou B2C. B2B, on va être très nettement autour de LinkedIn, et Twitter un petit peu moins, et un peu moins YouTube aussi, et puis de l'autre côté, Instagram, Facebook, mais aussi les nouvelles plateformes qui commencent à monter. Et puis, une chose importante à noter, c'est que malgré euh, la, la vulgate, c'est que euh, Facebook en tant que plateforme, hein, et Instagram et WhatsApp et tout ça font, pas, font partie euh, de Facebook et règnent encore en maître. Pour combien de temps On le verra bien, euh, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est encore le cas. Euh, des nuances cependant apportées par notre I croisé, comme je viens de le dire, sur le B2B, euh, mais aussi euh, avec les classes d'effectifs. Là, euh, bon. Euh, notamment sur les entreprises plus grandes, mais on va voir plus d'importance de Twitter par exemple que sur les entreprises plus petites, ce qui commence, ce qui est, ce qui s'explique largement. Ceci étant, et c'est ce qu'on voit sur le terrain aussi, ce qui est remonté par les, par nos influenceurs, c'est que Twitter se fait beaucoup concurrencer, notamment B2B, par LinkedIn, qui commence à prendre, enfin qui prend déjà, je dirais, depuis six mois, un an, largement la place. Noïc euh, Simon pour en témoigner aussi, sur les discussions euh, de la place que Twitter occupait. Voilà. En Europe, euh, on a euh, toujours aussi cette dominance de Facebook euh, euh, au Royaume-Uni, euh, mais bon, euh, voilà aussi Twitter et LinkedIn. Donc, je dirais le, le, le grand... Euh, le grand top 3 reste toujours à peu près la même chose avec quelques différences, mais quand même on voit une importance qu'on sentait déjà depuis longtemps hein, sur Instagram dans le grand public, mais qui arrive dans les entreprises. Ça a mis un petit peu de temps, mais Instagram est arrivé véritablement en position de force. Donc, euh, euh, est-ce que les entreprises veulent diminuer, maintenir, augmenter votre présence sur les canaux médias sociaux on est tous familiers de ces messages de Facebook fatigue. C'est un sujet que je traite sur visionary marketing depuis au moins dix ans. Ça fait si c'est pas 15 En fait, quasiment depuis que c'est arrivé, tout le monde veut que les gens se lassent de Facebook. Mais si vous regardez les statistiques en termes d'utilisateurs, vous verrez que Facebook continue de gagner des utilisateurs de manière spectaculaire. Ça se compte en centaines de millions d'utilisateurs, simplement il les gagne à des endroits qui ne sont pas forcément ceux qui étaient les endroits du départ, et notamment pas forcément en Europe occidentale. Ceci étant, sur notre échantillon qui, lui, est lié à la France, eh bien, pas de désamour véritablement de Facebook, même si on voit quand même que les, la présence va su se maintenir un petit peu plus sur Facebook que sur les autres médias sociaux, où ça continue à augmenter, pour ceux qui croient que Twitter est fini également, ben pareil, un démenti apporté par les marques, euh, Twitter, Facebook, Instagram restent euh, en tête, mais LinkedIn est aussi euh, en très nette euh, position de force, et surtout, LinkedIn a un, un avantage, il n'a pas de concurrent. Personne n'est positionné sur ce secteur, ils ont réussi à faire disparaître ViaDeo, ils ont réussi à faire disparaître Xing en Allemagne, quasiment, hein, qui, est, qui est devenu très minoritaire, même en Allemagne. Donc, c'était un exploit, mais ils ont réussi. Voilà. Et puis, on va trouver les autres plateformes qui, euh, finalement, euh, Pinterest, c'est assez amusant, ils font un petit comeback, en fait, euh, Pinterest, mais ils ne s'appliquent pas à tous, comme vous le voyez. Et c'est un peu la particularité de ces, de, ces plateformes nouvelles, c'est qu'elles ne sont pas aussi universelles que les autres. Ce qui est un peu logique, hein. ça fait déjà longtemps que Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, nous a prévenu que les médias sociaux allaient se verticaliser, se spécialiser et rentrer dans des niches. C'est d'ailleurs l'analyse de notre ami Frédéric Cavazza l'année dernière sur le paysage des médias sociaux et qui reste juste encore aujourd'hui. Constat numéro 2, les médias sociaux quittent la sphère de la communication pour entrer dans l'acquisition client et ça, c'est quelque chose qui est véritablement euh, marquant dans l'ensemble de, ce, euh, de cette étude, c'est que euh, l'acquisition de nouveaux clients, la conversion en ligne, la fidélisation client, la connaissance client, on n'est plus dans les médias sociaux bisounours d'il y a 15 ans où on faisait des tweets et on était avec des copains et on, faisait des, et, on, et on se faisait des retweets et on se faisait des follow Friday. Il y en a encore quelques-uns qui font des follow Friday, il n'y en a plus beaucoup, hein. Il y en a encore quelques-uns, c'est amusant, c'est sympathique. Voilà, donc on est dans une autre dimension. Alors, ça ne veut pas dire que la notoriété de la marque a disparu. Elle reste un objectif important, mais, euh, mais beaucoup moins que le reste. Donc, des médias sociaux aussi qui sont des couteaux suisses, là, pour le coup, ce n'est pas véritablement une découverte. Euh, encore une fois, sur les médias sociaux, généraliste, ce n'est pas le cas des nouvelles plateformes, mais un Twitter, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut faire du service client, on peut faire de DRP, on peut faire du lobbying, on peut faire euh, du, de la publicité, on peut faire de tout avec ce truc-là, de la communication, de la veille, même des fois du contenu. Hein, vous avez vu avec les fils Twitter hein, qui sont de plus en plus sophistiqués. Il y en a un d'ailleurs très intéressant qui est sorti euh, au Canada ce week-end sur le l'impact du télétravail et son analyse, c'est des, des véritables articles qui sont écrits directement dans Twitter. On peut faire de tout avec ces outils, c'est ça qui est fabuleux, et c'est pour ça que finalement on retrouve euh, nos objectifs euh, à, à égale euh, valeur sur, sur l'ensemble de, euh, de ces propositions. Constat numéro 3 dans cette première partie, le déclin du reach organique, j'en ai déjà parlé, et le défi de la personnalisation de la relation en ligne. Parce que, oui, c'est un des, des défis euh, des entreprises, hein, euh, c'est que, oui, euh, les médias sociaux, euh, ce n'est pas une découverte, ce sont des médias euh, interactifs. D'ailleurs, l'année dernière, euh, Forrester, avec le rapport de Jessica Liu, a mis un bon coup de canif dans tout ça, en expliquant aux entreprises que finalement, euh, ben, le, la façon d'engager la discussion avec les clients en ligne c'était pas vraiment ça et qu'il n'y avait pas vraiment de bons exemples et que finalement il fallait re, remettre, se remettre au travail ce qui, ce qui était finalement d'ailleurs euh, assez proche des conclusions des premiers baromètres ou euh, de suite qu'on avait réalisé euh, mais bon, on a décidé ici de passer outre ce point parce que euh, je pense qu'il est déjà établi et que aussi... Il est, on le voit ici, très impacté par ce déclin du rich. Déclin du rich qui s'explique aussi. Hein, ce n'est pas simplement que les plateformes sont méchantes. Hein, C'est qu'elles cherchent aussi à, se, à protéger leur capital. Et ce capital, il tient aussi bien dans leurs utilisateurs que dans leurs clients. Et donc, ils, ont, ils doivent maintenir une balance entre les revenus publicitaires qu'ils réalisent avec leurs clients B2B euh, mais aussi euh, la balance qu'ils ont avec leurs utilisateurs grand public ou utilisateurs grand euh, B2B, qui sont ceux qui font vivre les plateformes. Et donc, pour les protéger, eh c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils font baisser le reach. Hein. Ce n'est pas seulement pour être méchant avec nous. Donc, forcément, en tant que marketeur euh, nous rencontrons des challenges. Vous rencontrez des challenges, nous rencontrons des challenges. Tout le monde raconte des challenges avec ce déclin du reach qui reste véritablement l'épine dans le pied, la plus importante des marketeurs. Alors, la vue unifiée du client, ça, ça ne touche pas forcément tout le monde, ça touche aussi surtout les entreprises du service, qui sont ce qu'on appelle les marques fonctionnelles, qui ont du service client, les opérateurs, les banques, les assurances, le retail, c'est tous les gens, le retail, tous les gens qui, font, qui ont du service client en ligne sur les médias sociaux, donc c'est ça un peu particulier, mais cette vue unifiée du client, elle devient très importante. Personnaliser le contenu et les expériences, ben ça, c'est toujours été aussi une épine du pied, dans le pied des, des entreprises parce que c'est facile de faire des messages, les balancer à des millions de gens, enfin, quoi que ce n'est pas si facile que ça, mais, mais, mais c'est quand même relativement facile à côté d'engager de, des discussions personnalisées avec des, des, des, des, des, des, des entreprises, avec des utilisateurs, avec des clients, des consommateurs sur, sur Internet. Deuxième champ d'action, il nous reste dix minutes, donc je vais aller rapidement pour voir ensuite sur la troisième passer la parole à Catherine. Un recours massif à la publicité sociale, on voulait mesurer cette participation à la publicité et là, pour le coup, on n'a pas été déçus, puisque les plus des trois quarts de nos répondants déclarent faire de la publicité sur les médias sociaux, hein, 77%. Mais en, alors si on regarde et qu'on fait des tris croisés, sur le B2C, alors là, c'est 95%. Ce n'est pas complètement non plus étranger au fait que le reach organique est énormément baissé. Et c'est beaucoup plus facile de maintenir un reach organique sur des petites communautés très engagées. Notre ami Loïc Simon pourra en parler sur le social selling en B2B. On arrive encore à faire des choses qui sont assez spectaculaires en B2B. Euh, paradoxalement plus facilement qu'en B2C parce que, parce que justement à cause de ces, de, ces, de ces baisses de reach organique et aussi de la difficulté aussi de créer du contenu en B2C qui soit suffisamment engageant pour des consommateurs ensuite les entreprises de plus de 100 salariés ben là c'est pareil, c'est majoritairement 83% des utilisateurs des social ads donc là on est véritablement dans un phénomène très clair, d'utilisation de la publicité sociale euh, qui est devenue, une, je dirais, un passage obligé de, de, des médias sociaux en entreprise. Voilà. Alors, c'est ce budget, euh, ben non seulement il est important, conséquent, hein, parce que vous voyez, là, on commence à parler de sommes qui sont véritablement euh, significatives, hein, euh, on a un échantillon qui est un petit peu centré sur le, les ETI donc euh, forcément on se trouve un peu au milieu mais on a quand même des réponses alors j'ai plus les pourcentages ici en tête mais c'est non négligeable donc À peu près 10% de, de gens qui nous ont répondu au, au delà d'un million d'euros donc un million d'euros c'est quand même beaucoup pour faire de la publicité sociale alors certes si vous êtes une grande entreprise et vous dépensez comme on le voit chez certains gros opérateurs, 500 millions, c'est à peu près la norme, 500 millions en publicité annuelle, soit à peu près 50 millions ou même plus aujourd'hui, c'est plutôt 80 ou 100 dans la publicité en ligne. Avoir 1 million, ça fait 1% de votre publicité en ligne, ça va encore. Il y a encore de la marge de progression et on va voir de la marge de progression dans ces futures années, c'est ce que nous disent nos utilisateurs, nos répondants. Cette publicité sociale elle a aussi changé de nature, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne sert plus uniquement à apporter de la visibilité et de la, et de la notoriété, c'est aussi améliorer le trafic, générer des leads, stimuler le contenu aussi pour être temps de l'apporter. Ça, ça paraît logique dans cette logique de baisse de l'organic reach, mais aussi de faire du retargeting, et ça, ça va être de moins en moins négligeable. Avec la baisse de l'utilisation, voire même la suppression, de l'utilisation des cookies tiers sur euh, sur internet et, et vous avez vu aussi les nouveaux safari qui sont de plus en plus exigeants qui vont même bloquer les ip et eh bien les les marketeurs vont aller chercher des solutions alternatives pour faire du retargeting et les médias sociaux vont s'offrir à eux pour faire ça euh, alors après est-ce qu'ils connaissent bien la publicité ces techniques et eh bien en déclaratif, ils ont l'air plutôt satisfaits. Les experts sont beaucoup plus circonspects là-dessus. Je vous laisserai lire, découvrir leurs témoignages dans le rapport et vous verrez que c'est beaucoup plus nuancé. Et puis, une publicité, et ça, c'est un petit peu différent, je pense, de ce qu'on voit sur les Google Ads, des publicités sociales qui aujourd'hui sont majoritairement gérées en interne, selon les répondants. C'est un fait intéressant et un héroïque qui est aussi, alors là, plus ou moins bien mesuré. Bon, il y en a quand même quelques-uns quelques qui sont plutôt confiants sur, le, sur cette mesure de ROI. C'est beaucoup plus facile aussi de mesurer le ROI sur de la publicité, euh, enfin avec des nuances aussi, que sur euh, l'organic reach. Ça, c'est clair. Euh, c'est plus facile surtout d'aller euh, présenter des chiffres qui, qui sont à peu près carrés, après, on peut toujours discuter le détail, mais au moins, on a les chiffres euh, et d'aller euh, les soutenir auprès de son patron. Troisième point, et là, je vais passer la parole à Catherine, les programmes d'employés ambassadeurs sur les médias sociaux en France. Alors, dans le baromètre cette année, on a constaté que c'est plus de la moitié des répondants qui trouvent que les, les programmes ambassadeurs prennent de l'importance dans les entreprises. C'est une tendance qu'on avait déjà anticipée lors de notre dernier rapport mais qui s'est accéléré avec le contexte sanitaire et social actuellement et notamment avec le télétravail. Dans les entreprises de plus de 100 personnes, c'est là où on voit que le programme ambassadeur s'installe le plus parce qu'ils aident à créer une cohésion et une sorte d'unité dans le discours de l'entreprise. Néanmoins, il ne faut pas négliger les programmes ambassadeurs pour les entreprises de moins de 100 personnes. On peut justifier les résultats et le manque d'importance pour, pour, pour ces programmes au sein des entreprises de moins de 100 personnes par le manque de temps et de ressources dédiées pour déployer un bon programme d'employé advocacy. Quand on passe au challenge, euh, on se rend compte que les challenges principaux des entreprises sont les contenus et l'adoption. Euh, c'est des challenges qui sont liés l'un avec l'autre, étant donné que la plupart des programmes ambassadeurs aujourd'hui déployés dans les entreprises ont une vue descendante. Donc, c'est des dirigeants qui créent le contenu, qui le partagent à leurs employés, qui ensuite, eux, le postent sur leurs réseaux sociaux personnels. Un bon programme d'employés ambassadeurs aujourd'hui, c'est plutôt les employés qui doivent, le créer, qui doivent créer le contenu avec l'UGC, donc avoir cette vision ascendante, pour créer un véritable esprit communautaire, comme ça, les, euh, les employés partagent le contenu de leurs collègues, partagent les initiatives et les projets de leurs collègues sur les réseaux sociaux. Les C-Level et les dirigeants, eux, ont un rôle plutôt d'appui et de soutien pour ces programmes-là, les aident à les déployer au sein des entreprises et doivent donner l'exemple en publiant ces, euh, ces postes-là sur leur réseau personnel également. Si on prend cette vision ascendante et non descendante. Dans ces cas-là, l'adoption est un peu réglée puisque euh, on n'a pas besoin de, de conduite de changement au sein de l'entreprise, on n'a pas besoin de prouver l'enjeu et l'intérêt de l'employé-advocatie. Euh, l'employé-advocatie se déploie naturellement et euh, simplement au sein de l'entreprise. Et je repasse la parole à Yann. Merci Catherine, euh, j'ai rallumé mon micro, ça va beaucoup mieux. Euh, et nous allons entamer donc le quatrième et dernier point de, ce, de, ce, de cette analyse et nous serons à peu près à l'heure, le social selling. Euh, il nous intéressait de savoir si, euh, le, quels étaient les principaux avantages de l'utilisation des médias sociaux par l'équipe de vente. Et là, on a eu des réponses intéressantes sur l'approfondissement des relations avec les prospects, ce qui nous a montré aussi, encore une fois, une certaine maturité dans l'utilisation des médias sociaux, notamment pour le social selling. Encore une fois, on est dans le déclaratif. Mais euh, c'est certain que euh, cette réponse nous a fait plaisir dans un certain sens, pour montrer que finalement, euh, l'utilisation du social selling était plus dans un sens de nouer une relation avec un prospect, et ce qui est le, le sens naturel du social selling, plutôt que d'essayer de pousser un produit à tout, à tout prix. Et donc, on peut ici, euh, je dirais, au moins poser l'hypothèse qu'il y a un, un début de prise de conscience de la part des entreprises pour, euh, je dirais, un changement d'approche de, de, de, sur le social selling à, à plus grande échelle. Voilà. Aider les commerciaux aussi à recueillir des informations sur les clients et les conversations du secteur, ce qui est important aussi hein, à une époque où les commerciaux, et on écrit beaucoup sur ces sujets-là en ce moment, chez Visionary Marketing, parce qu'il y a beaucoup de challenges autour du changement du métier de la vente. Et, et ce métier de vendeur, c'est est un métier en pleine mutation, notamment dans la vente complexe, hein, et, et qui est en train de se professionnaliser, hyper spécialiser et cet aspect de recueil d'informations et d'être capable d'inverser la logique de la vente euh, et de partir du besoin du client. En soi, ce n'est pas nouveau, hein, ça date de solution selling et des années 90, mais c'est quelque chose qui est en train de se généraliser et de se systématiser. Voilà, et donc euh, aussi de voir aussi que euh, la, le social selling est aussi visualisé comme un euh, par, les, par les répondants, comme une technique de vente euh, moderne et une nouvelle façon de, euh, de, de, de, de pratiquer la vente sur le terrain. Alors, cette, ce social selling propose aussi un certain nombre de, de défis. Alors, euh, certains qui ont d'ailleurs soulevé euh, des questions, notamment euh, chez, chez nos experts, notamment euh, Sylvie Lachkar qui a écrit le bouquin. Euh, le social selling, expliqué à mon boss avec Hervé Cabla dans la collection dont je suis aussi directeur avec Hervé, qui a exprimé une incompréhension autour de cette réponse, autour de trouver contenu pertinent à partager dans la mesure où, selon elle, c'est pour elle une vue plutôt descendante du social selling et qui, qui correspond plutôt à une ancienne pratique où dans les entreprises, on avait tendance à un peu balancer du contenu en pâture aux commerciaux pour les laisser partager et essayer de se faire remarquer sur Internet, versus apporter un contenu pertinent à un moment précis pour un client précis sur une problématique précise, qui est beaucoup plus pertinent du social selling. Mais donc, on l'a dit aussi plusieurs fois, l'aspect de, de découverte des leads. Hein, c'est quelque chose qui est fondamental. Le social selling joue un rôle très important aujourd'hui en B2B euh, sur euh, la recherche des leads, euh, notamment, Enfin, je, je, je dis le B2B parce que c'est le, le sujet qui est le plus proche de moi, mais, mais c'est vrai également dans d'autres domaines, sur d'autres plateformes euh, en B2C, selon les secteurs, selon, euh, selon les produits, hein, ce qui répond d'ailleurs à la question de Jean-Louis Daligo, hein, euh, on va s'orienter sur des plateformes, si on vend par exemple des bijoux fantasy, je ne vais pas aller sur LinkedIn, ça, c ça va de soi. Et si je vais en B2B, je vais essentiellement m'appuyer sur LinkedIn, pas que, je vais pouvoir aussi utiliser Twitter et même parfois Facebook dans certains cas, mais, mais principalement LinkedIn. Et c'est un élément non négligeable de, de la découverte de, de leads qualifiés, hein, à condition de savoir engager la discussion et de nouer des réseaux et de faire de la vente en réseau de manière non descendante, hein, de manière véritablement inversée. Voilà, donc des résultats euh, qui ont permis donc, de, de souligner cette maturation de l'usage des médias sociaux même si encore beaucoup de choses restent à faire, je vous laisserai découvrir, euh, Tiffen nous a envoyé le lien euh, dans le baromètre euh, que vous pouvez télécharger euh, les euh, insights qui sont donnés par nos différents experts, alors ils ont à la fois participé au travers des focus group, per... ça nous a permis de relever un certain nombre de verbatim qu'on a euh, insérés dans le dans le document afin de lui donner plus de corps. Et également, un grand nombre d'entre eux, je crois une douzaine, 12 ou 13, ont écrit de longs articles sur le baromètre. Et il y en a d'ailleurs bien d'autres qui vont sortir bientôt. Je sais que Michael en a un dans les cartons je sais que Frédéric Cavazza en a un dans les cartons je sais que Frédéric Canvet aussi. Euh, voilà, donc il y a beaucoup qui vont euh, publier sur euh, ce sujet. Euh, notre ami David Fayon également qui nous l'a dit, et peut-être d'autres dont j'ai oublié euh, le, les messages, mais qui vont euh, publier sur ce sujet euh, bientôt. Et je crois qu'on devrait aussi retrouver euh, bientôt chez Stratégie également. Voilà. Je suis presque à l'heure, ce qui est un exploit. Euh, il est 11h36 et je vais ouvrir le, le micro pour les questions. Je vais d'abord répondre à la question euh, euh, première, de donc celle de Jean-Louis, j'ai répondu. Celle de Loïc, je constate que la réponse déclin du reach intègre un deuxième, une deuxième euh, affirmation. Donc, la nécessité d'augmenter les budgets est un peu biaisée. Euh, je suis d'accord <rire> Sur cette question-là en particulier, Loïc, fort bonne remarque. Je vois que tu as lu euh, ma méthodologie du, des biais de questionnement. Euh, effectivement, alors, on a été obligé de garder ce biais dans la mesure où on voulait être capable de faire des comparaisons avec euh, les questionnaires internationaux et qu'il nous fallait… Euh, éviter d'introduire un biais en changeant la question. Donc, euh, donc, on a laissé ce biais, mais effectivement, tu as raison, c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on soit vigilant la prochaine fois. Euh, autre question de Loïc, combien de possibilités de réponse, avantage y avait-il sur le social selling euh, Je ne sais plus exactement, il faudrait se repencher là-dessus euh on prend la question on y répond on y répond en, en comment dire en, en déconnecté peut-être qu'on pourrait ouvrir les micros je sais pas si ça Alors, permettrait d'interagir peut-être plus facilement étant donné qu'on est sur un webinar ça va être un peu peu compliqué mais on peut, si jamais une personne veut intervenir, elle peut lever la main. Normalement, en bas à droite, vous allez avoir euh, une petite icône de main et je peux vous vous et vous donner la parole. Donc, voilà. Démuter, c'est intéressant. <rire> J'ai un peu d'anglicisme voilà. Alors, est-ce qu'on a... Euh... Une autre question. Alors, la Loïc, question de Loïc est très précise. Il faut que je revienne au questionnaire et j'ai un peu de euh, j'ai un peu de mal à me souvenir. Alors, okay. Alors Loïc, normalement vous pouvez maintenant parler et poser la question si vous voulez. Oui, alors moi, je suis effectivement beaucoup plus intéressé par le côté social selling euh, que, que le reste. Encore employé advocacy, ça me, ça me parle depuis des années. J'ai même posé une question à ce sujet. Mais pour le social selling, en fait, euh, Yann, ce que je voulais savoir, c'est si les quatre euh, euh, réponses que tu as données pour le côté euh, avantage et pour le côté défi, est-ce qu'ils faisaient partie d'une liste beaucoup plus complète euh, de, de réponses possibles ou c'était les quatre seules réponses chaque fois possible C'était juste ça, ma question. A priori, c'était les quatre seuls. J'ai pas le questionnaire sous la main. Il faudrait que je regarde ça. Euh, mais il y a toujours, de toute façon, on a toujours l'habitude de rajouter un autre à préciser. Donc, euh, s'il y avait eu d'autres euh, d'autres suggestions, on les aurait notées et catégorisées par la suite. Ok, ok. Bon. Donc, euh, ah, on l'a, on les a laissés choisir parmi ces quatre. Là, on, encore une fois, on est je dirais c'est un peu la limite de l'exercice quand on a un questionnaire comme ça qui est international puisque à plein d'endroits en fait on a fait ici je vous ai fait quelque chose de très rapide je ne vous ai pas mis l'intégralité des, des, des insights mais à plein d'endroits on a fait des comparaisons avec les résultats au Royaume-Uni et en Allemagne et, et, et du coup il fallait si tu veux qu'on garde une unicité de questionnaire pour pas, pas trop s'en écarter parce que sinon du coup on aurait pu pas pu comparer des euh, choses comparables. Donc il fallait euh, il fallait s'y tenir. J'ai pas vu ta question sur employé advocacy. Tu tu peux la non, la, là. Là c'est plutôt une question parce que je suis personnellement euh, encore à la recherche euh, de programmes d'employé advocacy qui fonctionnent vraiment, notamment au travers des équipes commerciales. Qui, mmh. dont le reach et dont, la, et dont la, la, la, la véritable implication sur les réseaux sociaux ne me semble pas, dans, dans, dans le cadre de ces programmes, être vraiment très pertinente. Aujourd'hui encore, après plusieurs années d'efforts okay. pour essayer de faire fonctionner l'employé-advocacy. Mais là, j'ai une réponse concernant Sodexo, donc je vais aller voir ce que font les commerciaux de Sodexo réellement sur les réseaux sociaux et s'ils ont vraiment un impact. D'accord. Est-ce que est ce que tu entends par véritablement impressionnant, c'est-à-dire euh, qui a des résultats d'un point de vue commercial, tu veux dire oui, c'est-à-dire que si tu veux, si on dit simplement « bon, on a réussi à doubler ou à, ou à rajouter 30% de nos abonnés sur notre page entreprise, bon, bah, c'est bien, c'est bien. Euh, mais je, je pense qu'il y a beaucoup oui. plus d'objectifs dans l'employé d'advocacy que de faire en sorte qu'un que un bon nombre de collaborateurs deviennent mm -hmm. de vrais… de vrais euh, une vraie oui. influence et un véritable impact sur les réseaux sociaux, oui. et oui, pas uniquement qu'ils fassent les perroquets d'un certain nombre de contenus, oui. style intéressant au niveau du marché. Voilà. Mais Ça, bon. en B2B, euh, je dirais, je l'ai fait plein de fois et je le fais encore c'est relativement facile en b2b avec des sur des domaines d'expertise après avec des commerciaux c'est un petit peu plus difficile ça me rappelle un, un, un sujet de débat qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur la, la question de savoir si les commerciaux doivent devenir des producteurs de contenu ou non et la, la, la problématique qu'on rencontre souvent avec les commerciaux sur ce genre de programme euh, c'est souvent euh, euh, leur, euh, leur réticence euh, bon euh, justifiée ou non hein. des fois c'est par, simplement par timidité ou autre parce qu'ils en sont tout à fait capables mais euh, de leur réticence à intervenir sur ces sujets là ou à se sentir légitime sur ces sujets là et ce qui fait que moi ce que j'ai rencontré beaucoup sur le terrain bien qu'à chaque fois euh, que j'ai fait ce, ce genre de, de programme d'employés de j'ai ouvert largement les programmes à tout le monde, c'est-à-dire en fait euh, quiconque a une compétence et peut l'exprimer, peut l'exprimer. Enfin, c'est ma règle, hein. c'est la règle que j'avais euh, mise en place chez Orange Business Service en tous les cas, du temps où j'y étais. Et dans la mesure où c'est l'expertise qui fait foi, je dirais c'est en B2B, on s'impose comme ça par l'expertise et non pas par le déclaratif, on ne dit pas je suis compétent d'eux, je, je démontre que je suis compétent. Donc à la limite qui je suis n'a aucune importance à partir du moment où j'ai une compétence. Et à chaque fois que j'ai ouvert ce genre de programme à des commerciaux, Bien qu'offrant euh, à la fois le support, l'autorisation, la bienveillance et tout ce qu'on veut, l'accompagnement, hein, finalement, je n'ai jamais eu vraiment d'attraction de, de, sur ce genre de sujet parce que, je dirais pas, pas parce qu'on les interdisait, mais justement parce qu'il y avait la difficulté à franchir le pas. Bon, c'était il y a longtemps, donc euh, il, y a, il y a certainement des choses qui ont changé dans ce domaine, mais ça reste quand même un, un, un problème pour, un, pour euh, le corps commercial de prendre la parole sur ces sujets-là, sur le fond, et non pas seulement sur la forme. Après, le deuxième écueil que je vois sur les, les programmes d'employés et de et que j'ai vu souvent, et là je, je le vois sur le terrain et souvent chez les clients, y compris sur des programmes d'employés et de vocussie qui ont marché à un moment et puis qui, au bout d'un moment, finissent par tourner en rond, c'est justement ça. C'est la, la, la difficulté de ces programmes d'employés et de Il faut vraiment bien veiller à ce que ça soit des programmes qui soient ouverts sur les autres, ouverts sur l'extérieur, et qui ne soient pas seulement euh, des machines à tweeter en interne. Parce que, parce que très souvent, ça finit comme ça. Et donc, du coup, si euh, ça c'est un écueil important à éviter, parce que si ça devient ça, au bout d'un moment, ça finit par devenir une sorte d'intranet de l'entreprise, mis sur Twitter ou mis sur LinkedIn, mais qui n'a plus aucun intérêt, puisque personne d'autre ne le lit. Et donc, il faut faire très attention à ça. Bon, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, ça donne quelques, quelques pistes. Alors, je ne sais Merci. pas si euh, euh, Tiffaine a pu… Euh, on a, nos, nos, nos participants sont bien, bien muets ce matin. Ouais. Alors moi j'avais une autre réflexion, alors je me permets, concernant un, comme euh, les répondants, de ce que j'ai cru comprendre c'était une majorité de gens qui sont dans le marketing et la com, quand même, hein, que ce soit au niveau dirigeant ou utilisateur, oui. voilà, voilà mon avis hein, quand j'ai regardé ton, ton panel de 422 oui. personnes, donc je dis qu'il manque effectivement euh, le, le côté des autres utilisateurs des réseaux sociaux que sont justement un certain nombre d'entrepreneurs, de dirigeants et de commerciaux oui. justement ou de recruteurs ou d'autres gens comme ça. qui aurais peut-être Eu d'autres réponses par rapport à, oui. à l'utilisation, et ensuite je trouve qu'il y a également une beaucoup d'emphase qui est mise sur le social ads et sur le et sur le côté, euh, oui. dit, advertisement enfin, ads, justement peut-être à cause de ça. Hein. Voilà, oui, alors euh, je, je réponds, c'est un biais assumé, euh, effectivement. On a cherché à avoir les personnes responsables. Euh, des médias sociaux, et effectivement, bien sûr, il y a, il y a un biais, puisqu'on les trouve souvent dans, les, dans, les, dans le marketing et dans la communication, mais pas que, tu as raison, effectivement, euh, peut-être que la prochaine fois, euh, on peut euh, passer un peu plus de temps. Alors, après, c'est aussi une question d'efficacité, hein, Loïc, c est, c est, euh, si je vais chercher… Euh, les responsables médias sociaux qui ne sont pas dans le marketing, il va falloir que j'interviewe beaucoup plus, il va falloir que j'attrape beaucoup plus de poissons pour pouvoir manger du poisson, parce que euh, forcément, je vais avoir une proportion plus faible de responsables médias sociaux à l'intérieur des autres entités, des autres BU. Mais oui, tu as parfaitement raison, c'est clair que il y a des utilisateurs des médias sociaux dans d'autres entités. Ici, on a voulu ce biais, c'était intentionnel. Euh, sur les responsables de, de la stratégie des médias sociaux alors forcément on va trouver du fait de ce biais comme tu le, veux, mais, comme tu le, le soulignes mais qui encore une fois un biais assumé euh, une euh, proportion assez forte de, de, comment dire, de, de responsables qui font de la publicité sur les médias sociaux, mais euh, c'est un phénomène qu'on ne peut ignorer. Hein. Donc euh, oui, il se peut, effectivement, pour le social selling, ça a beaucoup moins, beaucoup moins de sens, quoique d'ailleurs, on, se, on pourrait se poser la question, mais, euh, mais en tout cas, c'est un phénomène qui nous importait de, de mesurer euh, pour aussi élargir le champ de cette étude, parce que les années précédentes, on ne le faisait pas. On ne mesurait pas cette, cette propension à utiliser les socialats. Donc voilà, peut-être qu'on peut affiner et améliorer sur les années qui vont suivre, notamment si la prochaine fois qu'on le fait, on se coordonne avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, comme c'est prévu pour concevoir le questionnaire de manière un peu plus pertinente de l'Europe. Et dans ce cas-là, on pourra prendre en compte cette remarque avec plaisir. Voilà. Olivier a une question. L'élan, enfin c'est plus une remarque qu'autre chose d'ailleurs, l'élan communautaire est difficile, très, très bonne remarque, Ce mot de communautaire est un mot important, est difficile à générer dans les entreprises, car généralement il n'est pas spontané. Euh, oui, c'est clair. Finalement, les entreprises ne devraient-elles pas cultiver leurs influenceurs en interne avant d'emmener les équipes sur les réseaux sociaux Ah, voilà. Une... Alors, je ne sais pas où travaille Olivier. Euh, Peut-être qu'il peut nous le dire. Euh, S'il travaille dans le B2B ou dans le B2C. Je, je suis un fervent euh, euh, comment dire, euh, promoteur, effectivement, de l'EGC, l'Employee Generated Content du contenu généré par les, par les employés. Effectivement, euh, combien de fois euh, les entreprises euh, passent à côté euh, de, de, de, de, des richesses qui sont chez eux. Alors, si Olivier, qui travaille maintenant, euh, Tiffaine me confirme dans le B2B, euh, ça ne m'étonne pas. Mais en fait, on pourrait étendre cette remarque aussi au B2C. Hein, euh, il y a aussi des talents dans les entreprises qui sont dans le B2C. Enfin, j'espère aussi, hein, il y en a beaucoup dans le B2B. Ça regorge de talent. Pourquoi Parce que forcément, si vous faites de la vente complexe autour de solutions complexes, qu'est-ce que vous avez autour de vous Vous avez des architectes, des, enfin, des architectes au sens réseau, au sens informatique, au sens solution. Euh, vous avez euh, des concepteurs, des marketeurs, des, euh, même des commerciaux, des, on, on les a évoqués tout à l'heure, ou des... Euh, ou des experts pointus, dans la, moi je travaille beaucoup dans l'informatique, donc ça va être dans la sécurité, ce, ce, ce sont eux qui sont les véritables détenteurs de la, du savoir de l'entreprise en fait, et, et ça c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas en fait. Donc elles vont chercher des choses artificielles, d'où le recours d'ailleurs souvent au social alors qu'en fait elles ont devant les yeux le, les pépites c'est ce que Howard Reingold appelait dans, dans un vieux bouquin euh, des débuts du média sociaux qui s'appelait Smart Mobs, les foules intelligentes. Il appelait ça « the guy in the basement le, ». Le gars qui est dans le fond du sous-sol, euh, vous savez, c'est le type en général, il est en intercontrat. On ne sait pas. Personne sait comment le mettre sur une mission. C'est un mec un peu bizarre. Euh, il est un peu créatif culturel. Il fait des tas de trucs dans tous les coins. Il est créatif. Oh là là, créatif. Ouh là là, ça fait peur. Hein. Et puis du coup, c'est ce type. Vous le mettez, euh, vous le mettez devant un blog. Boum, et il fait un carton. Il commence à vendre des trucs chez des clients. Il commence à faire des missions. Et c'est ça, effectivement, je pense que vous avez votre remarque. Elle est, elle est très justifiée, euh, Olivier. Euh, c'est un travail euh, Très important, des, des générations spontanées de, de marketing communautaire, il n'y en a quasiment pas en fait. Hein, ça suit toujours à peu près les mêmes règles. Euh, C'est ce qu'on appelle la, la métaphore du jardinier. Euh, Seeding, feeding, weeding. C'est une très vieille théorie qui vient de NetGain qui est un bouquin euh, qui faisait déjà l'historique de, des communautés en ligne en 97 hein, parce que contrairement à ce qu'on croit les communautés en ligne c'est très très vieux ça remonte aux années 70 aux années 80 et et Ned gain faisait le donc ce, il appelle ça la métaphore du jardinier et c'est et, et, et, et, et tous les marketing de communauté euh, suivent à peu près à peu près la, la même euh, la, la même logique d'abord seeding planter c'est là c'est là où on va amorcer le changement en allant chercher quelques acteurs de changement donc vous n'allez jamais fédérer parce qu'on ne crée pas une communauté on fédère une communauté vous n'allez jamais fédérer une communauté interne d'utilisateurs experts autour je dirais d'un de, de, de, grand route avec 300 personnes c'est pas comme ça que ça se passe ça va se passer vous allez faire pivoter, euh, et moi je l'ai fait dans des entreprises de, de plus de 100 000 personnes, vous allez commencer à faire bouger les choses avec deux ou trois personnes, pas plus, et il n'y a pas besoin de plus. C'est comme ça que vous allez faire bouger les choses, vous allez commencer à amorcer les choses. Et puis après, vous allez les faire grossir, ça c'est la phase d'arrosage, euh, en anglais c'est feeding, donc euh, planter, seeding, feeding, et après il y a une phase qui est, plus, qui est, qui est moins moins présente en B2B, euh, même vous ne la verrez probablement jamais, qui s'appelle la, la, la phase délagage, weeding en anglais, enlever les mauvaises herbes. Et alors là, ça, c'est réservé aux très, très grosses communautés. Mais en B2B, ça existe un peu né, euh, je ne sais pas si, si lui est en ligne, euh, SAP. SAP a 2 millions d'utilisateurs sur, euh, sur sa plateforme collaborative. Donc, euh, c'est une plateforme collaborative qui n'est pas ouverte seulement d'ailleurs aux employés, qui est ouverte aussi aux clients, qui est ouverte aux, aux experts, qui est ouverte aux consultants, qui est ouverte à tous les, les experts SAP, les 2 millions d'utilisateurs. Et ça, c'est très, très gros. Alors, eux, ils ont, eux, ils ont des, des problématiques de, euh, de, de, de, de lagage sur des communautés de ce genre, mais c'est très rare. Voilà, mais ça, ça suit toujours à peu près le même, le même schéma. Moi, Je vous invite à vous, à vous référer à ce vieux bouquin, euh, c'est le chapitre 7, si vous me souvenez sûrement. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat Est-ce que euh, une personne veut peut-être lever la main et poser sa question en live Pas d'autres questions ah voilà, ils sont timides. Très bien. Eh bien on va pouvoir conclure alors, Yann Eh bien, oui, merci euh, Catherine. Merci à toutes et à tous pour, ce, euh, pour cette heure passée ensemble. Euh, de toute façon, nous pouvons euh, largement euh, continuer nos discussions sur, euh, euh, sur les médias sociaux. Je hein. euh, pense peut-être rafficher euh, le slide qui est permet de savoir comment nous contacter et voilà donc euh, merci pour euh, pour cette participation merci aussi et surtout à tous nos experts qui ont donné beaucoup de temps et d'énergie euh, à l'analyse et à la participation euh, sur ce euh, sur cette étude 2021 il y a une Redonner les références des livres que j'ai cités Oui, je peux le faire, effectivement. Euh, le temps de retrouver ma souris. Euh, je vais vous... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner euh, le lien vers une page de Visionary Marketing qui explique ça avec un cas concret qu'on a réalisé pour une filiale de Veolia. Euh, sur... En plus, ce qui est un cas intéressant parce que ce euh, n'est euh, pas dans la high-tech. Des... Ce sont des cols bleus. Hein? C'est une communauté euh, d'électromécaniciens, vous voyez les... Et les gens qui euh, maintiennent vos euh, vos, st vos stations d'épuration donc c'est très très technique et très bizarre sur des gens qu'on trouve ni sur LinkedIn ni sur Facebook ni, enfin, ou tout au moins on les trouve mais mais on peut pas les fédérer par ces plateformes là et vous verrez comment on peut app appliquer la la méthode ceiling euh, feeling wheeling dans un dans un cadre de constitution de communauté comme celui là voilà c'est c'est un, un gros travail, hein. ça a duré à peu près un an et demi, mais ils sont à peu près 20 000 professionnels de ce domaine aujourd'hui à échanger sur un forum. Merci, euh, merci beaucoup, merci, merci Loïc. Alors j'ai une dernière question, peut-on avoir le replay Vous aurez le replay oui. euh, à la fin de ce webinaire, on vous enverra euh, la vidéo euh, dans un email, et elle sera disponible sur le site Visionary Marketing et sur le site OutSuite également. Voilà. Parfait, Loïc, euh, Loïc invite tout euh, de suite à participer au Social Selling Forum. Donc, euh, on ne va pas hésiter. Ça sera, sera peut-être intéressant euh, si vous avez, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un de suite qui pourrait témoigner autour des, des programmes d'employés de peut-être autour de Sodexo, peut-être euh, oui. faire témoigner Sodexo. Ça pourrait être intéressant. Avec plaisir. Voilà. On rentrera en contact avec vous, Loïc. Merci, Kaltar. Bonne, journée. Bonne, journée. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée.